Alors on se trouve dans le pavillon du musée, c'est-à-dire que c'est un, un espace qui est largement baigné par la lumière et je suis au milieu d'un champ de peinture, je dirais. Euh, c'est l'œuvre Niciros de l'artiste Viviane Sutter. Alors Niciros, c'est le nom d'une île grecque où l'artiste a passé euh, quelques temps en résidence. Elle s'est installée sur l'île et surtout, elle a décidé de peindre dans le paysage. Donc les toiles qu'on voit autour de moi, il y en a une vingtaine, elles ont été réalisées directement sur l'île, à différents endroits, au sol, alors euh, parfois c'était au bord d'un cratère, euh, sur le toit de sa maison, euh, en face de la, de la, de la mer, euh, à côté comme ça d'un chemin et à chaque fois que lorsqu'elle a fait ses peintures elle s'est en quelque sorte laissée guider aussi par l'atmosphère euh, qui l'entourait et on peut voir parfois dans les différentes euh, peintures qu'il y a parfois des éléments hétérogènes ça peut être un peu de sable un petit peu euh, des couleurs liées à, à la pluie ou bien euh, différents éléments climatiques qui sont venus s'imprégner en tout cas qui ont laissé une trace euh, euh, sur ces compositions parfois figuratives, plus largement abstraites, mais qui au final sont vraiment déployées dans l'espace sans châssis, sans cadre, sans contrainte, et qui invitent le spectateur en fait, à, à vraiment circuler de façon euh, libre et euh, purement sensorielle au milieu d'elle. Voilà. C'est vraiment un paysage pictural qui s'inspire à la fois d'un lieu réel et on peut ressentir en quelque sorte l'atmosphère très lumineuse avec les couleurs très vives que l'artiste a pu aussi vivre quand elle était là-bas.